Bonjour à tous, Eh bien on se retrouve pour le rendez-vous de la semaine et nous allons découvrir aujourd'hui les énergies qui nous attendent pour la semaine donc du 22 au 28 octobre. Alors avec ce premier tirage... On va découvrir la carte ambiance de la semaine. C'est l'énergie qui sera constante donc, tout au long de, de cette semaine. Alors on commence avec euh, la belle euh, Vénus. Euh, C'est euh, Eldorado, la carte Eldorado. Cette euh, carte euh, Vénus naturellement... Excusez-moi, cette carte Vénus naturellement nous euh, nous fait prendre conscience, disons, de la beauté de la vie. Tout simplement, hein, c'est Vénus, Vénus, Vénus, donc c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la célébration à la vie. Mais, donc, il y a le côté un petit peu, disons, bling bling, qui peut s'afficher. Le côté, disons, euh, moche la plus belle, le côté un petit peu podium, parce que... Euh, belle ou beau, hein, dans le sens où euh, euh, Vénus, naturellement, c'est une déesse, la déesse qui a gagné le concours donc de beauté. Alors, peut-être, naturellement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme ça dans l'air, des concours de beauté, il euh, euh, y a un côté, disons, très artiste, hein, hein, euh, la mode, euh, Peut-être des nouvelles choses qui vont arriver, ça c'est certain, naturellement, disons, avec euh, cette euh, nouvelle saison. Mais évidemment, ça je ne vous apprends rien dans le sens où il y a tout qui se remet naturellement en, en mouvement. Hein. On a envie euh, d'autres choses. Chaque saison, naturellement, boum, ça change et on a envie d'autres choses. Et là, Vénus, elle nous dit Ah, elle aura donc j'ai envie euh, donc, de prendre la parole également. C'est une carte de communication et donc il risque d'avoir beaucoup, disons, de prise de parole, d'être naturellement sur le podium, donc on va dire par rapport aux médias, c'est les plateaux de télé, hein, hein, qui risquent d'être très fournis en, en info, et quelque part, naturellement, tout le monde aura envie de se précipiter sur euh, tweet ou quoi que ce soit, et d'échanger pour donner son avis, voilà, ça va être un peu ce style d'ambiance où tout le monde aura envie de, quelque part, de mettre son grain de sel, de commenter ce qui se dit, Alors, il y a un côté un petit peu critique, là, quand même, qui arrive, hein. voilà, voilà, euh, Vénus, naturellement, on parle de mode, hmm alors, est-ce qu'on a envie d'être à la mode ou est-ce qu'on n'a pas envie d'être à la mode aussi C'est une question d'être, moi, je suis belle comme je suis ou je suis beau comme je suis, est-ce que j'ai envie d'être à la mode ou est-ce que c'est moi qui, disons, euh, donne le ton de la mode en gros Vous voyez Alors là, par rapport à ça, concernant cette réponse, on va aller voir, disons, un deuxième tirage. D'accord on va voir un petit peu des précisions hein, sur euh, cette ambiance, donc de la semaine voilà. le roi Et le diable ah, et eh bien là je voudrais vous dire euh, déjà euh, avec euh, la carte le roi voilà je vous la montre qui porte le signe de la balance donc c'est un signe naturellement euh, d'harmonie donc il y a une recherche intérieure naturellement hein, qui, qui arrive donc ça c'est naturellement euh, euh, tout le monde ne sera pas naturellement à le côté euh, très tourné, euh, chichi. Ou... Il y aura quand même malgré tout une recherche intérieure et une juste mesure. Hein. Donc c'est partagé. Hein. Mais malgré tout, vous voyez, il y a le diable, le fameux diable, hein, qui lui dépasse absolument aussi euh, toutes limites. Hein, hein. C'est le feu. L'air, et hein. eh bien quand l'air souffle le feu, c'est sûr que ben, l'ambiance, euh, eh bien elle est quand même sacrément animée, là, hein. on ne peut pas dire quelque part que c'est calme, hein. parce que bon, avec Vénus on se posait déjà un petit peu des questions, est-ce que ça va être équilibré, pas équilibré, et là on s'aperçoit que le ton qui arrive dessus, disons, c'est un peu comme si on soulève un tapis et qu'il y a un grand feu dessous, donc quelque part, réellement, tout le monde aura envie, disons, de dire son petit mot et d'occuper la place, hein euh, je suppose que, euh, alors là, les réseaux sociaux, ils vont être pleins, les critiques, elles vont aller bon train, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Je pense qu'il va y avoir, euh, disons, beaucoup, euh, disons, euh, d'animations, euh, de débats, hein, quelque part, que ce soit à la maison, entre amis, euh, euh, sur toutes sortes, disons, de, de sujets, quel que soit le sujet, parce qu'il y a un côté qui est complètement, également, international. Bref, euh, y a, on a envie de donner vraiment euh, son avis à, à tout prix et d'exister, euh, d'avoir une place sur la place publique et également, naturellement, ça faut le comprendre, dans sa propre maison, avec ses propres amis et avec sa propre famille. Mais là, le problème, mes amis, c'est que tout le monde, disons, quelque part, va vivre un petit peu sous cette même ambiance. D'où cette espèce, disons, d'explosion de feu. Alors, euh, quelque part, moi, je voudrais vous dire attention à l'exagération. C'est-à-dire, tant de paroles. J'ai parlé tant, tu vas parler tant, ou je m'impose tant, tu t'imposes tant, et tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'équilibrage, disons, dans cette communication de façon à ce que ça marche bien. Moi, avec ce que je vois, je, je, je vous le conseille, disons, naturellement, euh, euh, très fortement, hein, naturellement. Alors là, je vais quand même aller voir aussi un petit peu plus loin. Après... attention c'est bien ça toujours un petit peu comment dire les coups de feu ce, ce que ce que je ce que j'ai vu là c'est pas ce que j'ai vu là c'était euh, tout simplement euh, cette histoire de euh, Peut-être que vous allez même sur la même longueur d'onde que, que, que la personne avec qui vous discutez, vous partagez votre vie, ou même vos enfants, ou vos parents, enfin bref. Mais euh, c'est les mots, euh, il faut accorder les mots, il faut accorder le langage, parce que c'est comme si vous ne compreniez pas, vous parlez. Vous êtes d'accord pour la même chose. Mais chacun a sa façon quelque part de, de, de, de l'exprimer, tout simplement. C'est rigolo et oui, ça, hein mais c'est souvent comme ça en définitive. C'est parce qu'on a l'impression que l'autre ne nous entend pas. Alors voilà. voilà. Et ça risque d'apporter, disons, un sentiment, disons, de confusion. Ouais. T'as dit quoi Je dis quoi Qu'est-ce qui se passe Mais non, mais je j'ai pas voulu. Et si, et là. Ah ouais, des trucs qui tournent en rond, voilà, en boucle, comme un disque rayé, quelque part, voilà. Je encore. Mais c'est n'est pas sérieux, de toutes les façons, bien sûr, parce que ça, c'est tout simplement, c'est le trouble, c'est un trouble général. C'est un petit peu comme s'il si y avait un dôme au-dessus de nos têtes, quelque part, avec ce que je vois, disons, dans les ambiances, qui anime énormément, disons, notre, tout, tout, notre émotion. C'est comme cette frénésie de dire « moi, j'existe, moi, j'existe, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi écoutez », et, mais, et quand on est tous un petit peu branchés, disons, le même truc dans ce genre de choses, mais ça devient absolument, disons, euh, ça peut devenir euh, ni plus ni moins invivable. Quoi. Alors là, j'exagère naturellement, disons, de façon à bien poser euh, euh, le, le schéma. Donc, euh, il faut euh, mettre naturellement euh, de la distance par rapport aux sentiments. Hein, avoir de la bienveillance parce que ce, les signes d'eau sont des signes de toutes les façons et d'air sont des signes qui sont compatissants qui arrivent à se comprendre et tout c'est simplement qu'il y a une surcharge d'émotions il y a beaucoup d'émotions là quelque part qui va arriver beaucoup d'émotions je sais pas qui nous arrive un petit peu sur la tête où on a envie naturellement de s'exprimer hein. euh, alors j'ai une carte là, la dernière carte donc concernant ça c'est les festins, donc c'est un, une carte qui est absolument magnifique, tout simplement parce que c'est une carte qui nous rappelle à l'ordre de goûter les plaisirs, disons, quelque part de la vie, mais avec délicatesse. Vous voyez quand même, bouquet de fleurs voilà, c'est sur une table, c'est champagne quelque part, il y a Angelina, jolie de façon à faire quelque part de sa vie un festin, de mettre naturellement un petit peu de silence dans notre vie, d'écouter l'autre aussi, de pas se dire, il ne faut pas croire, de pas mettre le feu, le, le trouble, tout simplement, c'est parce qu'il un, un, il risque d'avoir un manque d'écoute tellement que chacun a envie de parler. Voilà, d'accord euh, Il y a une autre chose aussi que je voudrais vous dire, que j'ai vu là, dans tout ça, c'est que il risque d'avoir un, un trouble également sur euh, les, les finances. Euh, Quelles que soient vos finances, on dirait que... Ça ne suffit pas pour faire ce que vous faites, ce que vous avez besoin de faire. Parce que derrière, c'est comme si on poussait, disons, à une surenchère, et le, tout d'un coup, ce que vous avez ne vous suffit pas. Il y a une, une espèce de boulimie, voilà. Une boulimie d'achat, une boulimie d'aimer, une boulimie d'être aimé. Donc là aussi, à nouveau, disons, il faut relativiser et donc remettre, disons, les choses avec un, un, un diapason euh, moindre. C'est pas, on n'est pas obligé, disons, de partir dans tous les achats pour être heureux. On n'est pas, la, la, la vie est, vraiment autre chose quelque part que de euh, d'être dans un supermarché voilà c'est plutôt ça que je veux dire hein. et c'est un peu l'impression que j'ai qui arrive là donc euh, par rapport à cette semaine c'est qu'on aura l'impression disons qu'on rentre dans une espèce de supermarché où le gars qu'on a choisi doit être parfait les gosses ils doivent être parfaits que ceci ça doit être parfait que nous on doit être parfait et il y a, y a ça ça crée un trouble parce que quelque part, c'est pas vrai. Et on sent que ce n'est pas vrai. Et c'est ce, ce qui crée vraiment une espèce de, disons, de, de confusion. Et puis, d'une recherche vraiment euh, vers euh, le beau. Alors là, maintenant, je vais quand même euh, m'arrêter pour euh, trouver, je veux trouver maintenant, quelque part, la carte conseil. La carte conseil, disons, un peu de la semelle, naturellement. alors le médium les amis le médium Eh bien c'est le verso c'est un terre qui est tout à fait stable donc euh, tournez-vous naturellement euh, vers, euh, vers l'avenir, vers vous, vous êtes votre propre avenir, hein. évitez de partir en billes en tête, hein. euh, fixez-vous euh, des points d'intérêt, euh, prenez le temps également médium de méditer bien sûr, hein. Euh, N'essayez pas de vous perdre, disons, dans les apparences ou de répondre quelque part à la demande. Euh, prenez conscience euh, de votre valeur. Euh, Retirez-vous, bien sûr, de tout conflit inutile, dès que vous voyez que ça chauffe. Prenez l'air, passez à autre chose. C'est une semaine qui va être un petit peu comme ça, mouvementée. Donc, euh, ben vous savez que le jeu, c'est pas vous laisser prendre, naturellement. Et euh, d'avoir confiance en vous, euh, c'est une carte d'avenir. Et de profiter de cette énergie qui est folle, quand même, pendant cette semaine, pour, appeler, pour appeler des bonnes choses hein, sur votre vie. Et là, on reparle à nouveau, disons, de la parole de la prise de parole, donc, de départ. Appelez des belles choses dans votre vie, tout simplement. Eh bien, mes amis, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu, hein, qu'elle va vous aider, disons, à passer euh, cette, cette, cette semaine, hein, naturellement, qui a été décryptée. Et si vous voulez avoir euh, les vidéos dès leur sortie, il suffit de, de vous abonner, là, tout simplement. Vous savez, c'est gratuit, hein. Bien sûr, alors je vous dis à la semaine prochaine sur ma chaîne, le tarot donc des cinq soleils, pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc et on verra donc les énergies de la semaine d'après, etc, etc, etc. Donc ça sera donc euh, la prochaine vidéo du 29 au 4, donc novembre. Alors n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de je vous réponds toujours avec plaisir, vous le savez bien. Eh bien au revoir les amis et à la semaine prochaine. Au revoir.